Moi, J'avais envie qu'une nouvelle société émerge parce que je voyais bien que celle-là ne fonctionnait pas. Et en même temps, c'était complètement euh, l'envie de Pierre Rabhi et des autres. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir créer une organisation qui va permettre à ce changement de société d'arriver plus vite et d'entraîner tous les gens qui veulent construire une nouvelle société pour pouvoir le faire. On a construit euh, petit à petit euh, cette organisation donc qui... Euh, au départ s'appelait Mouvement pour la Terre et l'Humanisme et qui maintenant s'appelle Colibri. Donc en référence à la légende du Colibri qui est, qui est bien connue maintenant dans les, dans les milieux un peu alternatifs. Une organisation qui propose une vision de l'avenir. Qui propose de montrer à quoi la société pourrait ressembler demain. Un projet de société, une vraie vision. On a développé une activité autour de... Montrer des solutions, montrer un nouveau projet de société par les livres. Donc c ces livres-là, la collection Domaine du Possible qu'on a fait chez Actes Sud, euh, le magazine Kaizen, euh, des films. Donc le film qu'on a fait avec Colline Serrault qui s'appelle Solution locale pour un désordre global. Des conférences, euh, du travail sur le web où on montrait plein de petites initiatives, les relier, etc. Une activité typiquement autour de relier les gens euh, à la fois sur les territoires, grâce à des, euh, des méthodes, notamment une méthode qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle le forum ouvert, qui permet d'organiser des réunions créatives. Euh, on peut être de 5 personnes à 2000 personnes, et ça permet à des gens qui ont euh, un intérêt commun, ou un problème commun, de se rencontrer, de discuter, et d'imaginer des solutions. Euh, les relier de façon plus numérique, on a créé des annuaires euh, sur notre site, des annuaires de projets, des annuaires d'acteurs, pour que les gens trouvent autour de chez eux qui... Euh, qui peut mener des actions qui les intéressent. Et toute une activité autour de soutenir la mise en œuvre de projets, donc euh, par des formations, et de créer vraiment une, une université colibris, c'est-à-dire un endroit où les gens peuvent, peuvent venir se former à tous les sujets qui vont leur permettre de mettre en œuvre des projets sur leur territoire, se former à l'agroécologie, se, se former à... Euh, la connaissance de l'énergie et donc euh, comment faire un plan de descente énergétique sur son territoire, euh, se former à tout ce qui est création de monnaie locale ou, euh, ou de réseaux d'entrepreneurs locaux, euh, se former à des méthodes de gouvernance ou euh, des méthodes de relationnel qui permettent de faire vivre un groupe de façon harmonieuse, se former sur des sujets euh, d'éducation, on a déjà des endroits en fait, de formation pour des enseignants qui voudraient euh, déployer des pédagogies alternatives, etc. On a créé des modes d'emploi, donc on a vraiment créé des fiches euh, et on a demandé à des acteurs qui avaient déjà mené des actions de pouvoir les élaborer en pensant transmettre leur savoir à d'autres. On a euh, lancé une première campagne qui s'appelait « Tous candidats » euh, on a commencé en fin 2011 et puis ça s'est poursuivi en 2012, où là l'objectif était de s'appuyer sur les élections présidentielles en France pour euh, passer un message plus politique. En disant finalement, si on veut que la société puisse changer en profondeur, il ne s'agit pas simplement d'aller voter à droite ou à gauche, mais euh, de chacun d'entre nous commencer à construire cette nouvelle société là où on est. Ça a touché près de 4,5 millions de personnes. Ça nous a permis d'engager un travail sur le terrain encore plus en profondeur, puisqu'on a organisé 27 forums ouverts un peu partout en France. Ça a donné lieu à... Euh, près de 240 plans d'action. On a écrit une sorte de feuille de route, euh, presque un programme politique alternatif qu'on a appelé le plan des colibris, donc à partir de toute cette matière et, et, et de tout ce qui nous venait des experts, qu'on a rendu public là le, le 30 janvier 2013. Donc il y a près de 3000 personnes qui sont venues à Paris dans une salle qui contenait que 800 places. Et ce plan... Son objectif, c'est de pouvoir s'adresser à la fois à des citoyens, à des entrepreneurs et à des élus. Quand il m'arrive d'aller faire des conférences auprès de chefs d'entreprise, ou même de rencontrer des acteurs politiques, députés ou parfois ministres, ils comprennent. Pour autant, pour une partie d'entre eux, c'est encore extrêmement compliqué de voir comment ça pourrait se mettre en œuvre. Donc là, il y a une vraie, vraie, vraie grosse résistance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 on n'a pas tellement le temps, quoi.